Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Conan Aujourd'hui on prépare le scénario dans les griffes des pictes Mais bien sûr vous pourriez faire le même principe pour n'importe quel scénario à venir. Si vous avez suivi la vidéo d'astuce du rangement de Conan, je vous mets le lien en description, L'idée, c'est de ne pas tout révolutionner, mais juste de vous permettre de ranger la boîte avec quelques ajustements, où dedans, vous aurez toute la préparation, ou du moins le plus possible, pour votre prochaine partie. Tout d'abord, on commence par le livre de Skellos en préparant notamment les tuiles ici et la partie récupération. Donc, vu qu'on ne sait pas trop si on aura 3 ou 4 joueurs, en fait, on pourra avoir deux tuiles de récupération différentes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les mettre là, parce que celle-là dépasse. Donc, ce que je vous propose, c'est de les mettre ici, et vous les disposerez le jour J. Puisqu'ici il y a un emplacement plutôt surélevé pour récupérer, éviter que les, les gemmes ne, ne sortent. Donc là, en fait, ça nous fait de la place et on va pouvoir le ranger directement. Et ensuite, on dispose les tuiles du scénario, les tuiles de l'Overlord, dans la rivière. Et on va pouvoir le ranger. Pour le rangement, ça c'est simple. On installe le livre de Skelos. On met les autres éléments par-dessus. Et on range le tout dans le carton qui va bien. Et voilà, on passe ensuite au pion. Donc vous avez les deux sacs, il y avait le sac avec tous les éléments de jeu et les sacs avec tous les pions personnages. Et en fait, dans ces deux sacs, vous prenez les éléments qu'il vous faut. Les voilà rangés un peu mieux. Donc nous avons les trois pions renforts, le pion ébouli, e les numéros de 1 à 8 pour que l'Overlord puisse choisir où est-ce qu'il a caché Zelda. Nous avons aussi le halo de Mitra, le contour, alors je ne sais plus où je l'ai mis, donc le mien, donc c'est pas grave, un pion contour. Le pion de vie Zogarsag du serpent géant, et diesel là. Et ensuite, je vous invite à mettre quelques pions euh, d'avance sur les défoncer les cloisons. Une fois que vous avez rangé les pions de votre scénario dans le petit sachet, on passe aux gemmes. Et même principe, on va prendre les gemmes correspondant aux héros prévu dans ce scénario. Concernant les gemmes, là, pas de plastique. On est passé avec des petites boîtes d'origami, donc des 9 par 9. Et puis une petite étiquette qu'on peut mettre dessus. Vous avez dedans les gemmes bleues et les gemmes rouges du héros concerné et on peut lui glisser une petite élastique pour bien fixer tout ça. Concernant les boîtes en origami, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. N'oublie pas l'Overlord qui a 15 gemmes rouges s'il y a 4 héros et 13 s'il y en a que 3 et donc on met le maximum puisqu'on ne sait pas exactement combien de joueurs vont participer à la prochaine partie. On met bien de côté la piste contour et on vide le sachet qui contenaient les sous-socles, puisqu'on va les préparer pour avoir le nombre de sous-socles pour ce scénario qui correspond à 4 verts, bleus et rouges, 4 de chaque et 3 violets. Et on met ça dans un petit sachet. Si comme moi vous avez les accessoires pour les plateaux joueurs, je vous mets le lien en description de la vidéo, et bien, vous pouvez directement préparer les plateaux des futurs joueurs. Une fois que les plateaux sont prêts, on passe aux cartes. Il y a les cartes d'équipement et les cartes de sort à préparer. Concernant les cartes, je vous propose de faire un nouveau petit paquet. Avec notamment l'équipement de Conan, en tête bêche, l'équipement de Chevatas, celui d'Adratus avec ses sorts, en tête bêche, pareil, la lance d'ornement de Belly, plus les cartes qu'il y aura d'équipement dans les coffres. On met dans tête bêche comme ça, vous pourrez les distribuer plus facilement. Et ensuite, tout ça se range plus ou moins comme les astuces de rangement de la vidéo. On met les plus gros éléments. Et ensuite on va compléter pour mettre tout ce qui reste hop les petites tuiles dans la vidéo d'astuces de rangement j'ai eu un commentaire très pertinent d'inverser les mettre dans l'autre sens donc en fait on met un coup de scotch de à côté pour pas que ça se parte et puis regardez ce sera beaucoup plus simple pour ranger ensuite il n'y a plus qu'à remplir hop voilà c'est bon on rajoute les cartes dédiées et voilà pour cette partie pareil pour la deuxième boîte Hop, avec un petit coup de plastique hop ça te permet de retourner et puis de ranger alors celui-là on va pas le retourner on va plutôt mettre des petites boîtes d'origami avec les gemmes de tout le monde on va les mettre juste en dessous, justement. Allez, et voilà, et il nous reste encore plein de place. Et on termine avec les plateaux joueurs. Et puis tous les éléments de règles dans celui-là. La piste contour, on va déjà mettre... la sortir d'ailleurs. Voilà. On termine par former les boîtes. Et on voit bien qu'elles sont parfaitement fermées. Voilà, c'était la préparation de partie de Conan. Jouez bien.